Thank you. Bienvenue à cette rubrique « Dis-moi apôtre ». Le frère Jean Chrysostome euh, de, du Bénin veut savoir c'est quoi le mot « écuménique ». Il voit souvent hein, dans, euh, sur Internet des chrétiens euh, euh, utiliser ce mot et il veut savoir c'est quoi l'écuménisme. En fait, sachez que l'écuménisme, c'est… Euh, la préparation de ce qu'on appelle la religion mondiale. Lorsque l'Antichrist arrivera, en fait, il y aura ce qu'on appelle une religion mondiale. Et très souvent, lorsqu'il y a des rassemblements interreligieux, par exemple, euh, des musulmans qui vont se rassembler avec des catholiques, avec des protestants, avec euh, les témoins de Jéhovah, de avec euh, euh, euh, des bouddhistes, euh, certains vont qualifier ces rassemblements de rassemblements écus. Mais Maintenant, il y a des chrétiens qui sont très ré réticents euh, à l'égard de ces rassemblements parce que euh, c'est le type de rassemblement qui va préparer la religion unique avec euh, l'antichrist. Mais parfois, ce genre de ra rassemblement est utile pour euh, défendre la liberté de culte dans un pays. Donc, très souvent, ce mot est utilisé dans ce contexte. J'espère que j'ai été aidé, mon frère Jean Chrysostome. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentant la vidéo juste en bas. Donc, vous posez votre question juste en bas du player en commentaire et nous allons vous répondre à la prochaine rubrique « Dis-moi apôtres ».